les boys c'est weedman content de vous voir aujourd'hui on fait la review numéro 189 un produit de l'Ontario le mango Haze. cadeau de gens le mango Haze, euh, ça vient d'une marque qu'on connaît pas euh, à la sqdc color cannabis color cannabis euh, c'est la marque les producteurs c'est weed md euh, weed md euh, ils sont à la bourse euh, juste pour vous dire un peu le prix que vaut l'action de weed md pas cette année en 2019 mais l'année dernière en 2018 euh, le 5 janvier 2018 ça fait quand même assez longtemps de ça là, quasiment deux ans euh, une action de weed MD, ça coûtait 2,86 donc euh, est ce que c'est cher ça dépend de beaucoup de choses euh, un an plus tard euh, pas le 5 janvier 2018 mais le 4 janvier 2019 en début de l'année. Elle n'était plus à 2,86$. Elle était rendue à 1,39$. Donc, vraiment, là, euh, les gens là, qui ont investi dans cette compagnie-là ont perdu beaucoup d'argent. Et puis là, euh, depuis le 4 janvier 2019, on est encore en 2019, on est le 22 décembre. Aujourd'hui, le 22 décembre, et non, elle n'est plus à 1,39$. Elle a encore baissé. 81 sous. Donc, euh, est-ce que c'est le temps d'acheter... Je ne sais pas. Toutes les actions, euh, toutes les compagnies de cannabis à la bourse, c'est un vrai cauchemar. Euh, si vous avez mis là, 1000$ dollars il y a un an, c'est pratiquement certain qu'il vous reste 500$. Euh, ça a tout fondu de 50% et plus et plus. OK, donc ici là, euh, produit avec CBD, 9% et THC léger 5.5, euh, on va buzzer à peine avec le THC 5.5, si c'est la première fois que vous fumez, tout le cannabis va vous faire buzzer, okay? euh, moi je parle vraiment là, aux gens là, qui ont déjà fumé quelque peu, donc ça va être quand même assez léger. Donc merci à Jean. on va ouvrir ça, on venait de faire le DT81. Un produit Haze. Ici, le Mango Haze encore. Là, euh, sûrement encore là, un petit arôme peut-être de, de citron. Pourtant, dans le DT81, ça goûtait citron, mais aussi un petit peu le pain. Hein? Ça sent... Euh, mango, c'est ça, hein? C'est ça, je, je trouvais pas que ça sentait euh, super gros citron. Je trouvais que ça sentait l'ananas. Mango, ananas. C'est euh, agréable. Euh, très, très agréable. Merci, Jean. J'ai l'équivalent de deux joints. All right, all right. Donc, ça va vraiment nous apaiser. Hein? On sait que le CBD, là, euh, aucun buzz là-dedans. Euh, ça, ça, ça nous libère l'esprit. Hein? C'est un petit peu... Euh, moi, je trouve un petit peu, c'est vraiment grossier, comment je vais dire ça, là. mais c'est vraiment un petit peu le contraire du sativa, je trouve. Bon, là, je vais grainer ça dans mon plateau. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur mes feuilles blanches. All right, hey boys. Là, j'essaie de tout faire en même temps. N'oubliez pas le 25 décembre, je vais faire un live, je ne suis pas encore sûr là, de l'heure, le euh, 25 décembre c'est Noël, on va passer ça ensemble, on va fumer ensemble, on voit que le raw, lui ici là, euh, le raw euh, organique. Prochaine vidéo qui s'en vient euh, très bientôt. Ça va être le Rio Bravo de Edison. Ça va être la prochaine vidéo. Alright. Petit bout de carton pas encore assez de cotes en verre. Hein? J'ai utilisé euh, des cotes en vitre dernièrement et puis euh, j'aimais ça, j'aimais ça. C'est, euh, Ça change, c'est bon, c'est bon. Mango Aze, produit de l'Ontario. Ontario Cannabis Store. Alrighty boys, Jean m'a dit que c'était son préféré. Ah. Il est très bon, très bon. Un goût euh, moins prononcé que le Panapol Express. On sait très bien, hein, produit d'Ontario, produit de SQDC, c'est radier les cannabis. Donc le goût là, est un petit peu plus faible, hein? moins prononcé comme goût. C'est un petit peu le mango, là, comme je vous dis, le mango ici, c'est comme le Panera express. Divisé en trois, le goût. Divisé en trois. Très bon! Très, très, très bon. Mais le goût est très léger. Le goût est très léger. C'est comme un, un Tangerine Dream divisé en trois, là. Tangerine Dream de San Rafael. là, vraiment... Euh, un goût vraiment prononcé. On dirait qu'il n'est pas radié, ce, ce cannabis-là. Très bon, très bon. J'ai hâte euh, de voir là, dans l'avenir, dans le futur, euh, Color Cannabis, euh, dont la, qui vient de la compagnie Weed MD, les autres variétés. Éventuellement, peut-être va voir un petit euh, emplacement à la SQDC, ces tablettes pour cette compagnie-là, pour voir là, les, les autres produits de cette compagnie. En Ontario, euh, Ontario Cannabis Store. Ils ont cinq produits sur les tablettes. Color Cannabis. Le Summer Shishka Berry. Le Pedro's Sweet Sativa. Mango A's. White Shark. Et puis le Ghost Train A's. Donc, euh, ils ont quatre Sativa. Un indica. Donc vraiment, les propriétaires aiment vraiment plus les 7 Siva. 4 7 Siva, 1 Indica. C'est-tu drôle, hein? C'est très, très, très, très, très drôle. Très bon le Mangoese. Quand on regarde ici là, les pourcentages de THC possible avec le Mangoese. 4 et 11, c'est vraiment euh, 4 et 11%. Ici, là, on a eu 5.5. Donc, euh, encore une fois, ça peut plaire à beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir du THC. Euh, Quelqu'un met le prix et qui est euh, confronté à 5.5. Peut-être qu'il va prendre une chance, malgré que 5.5, ça bosse, si tu buzz, si t en prends jamais. Tu comprends? Euh, mais 5.5, on est loin du 11, on est loin du 11. Pour le CBD, entre 6 et 16, encore ici à l'Ontario Cannabis Star, comme le Québec, euh, 10% de jeu, là, donc euh, à 6%, là, ça ne sert à rien, euh, ça sert absolument à rien. Il faut absolument avoir 8%, selon Winman pour que le CBD soit efficace. Euh, ici, on a eu 9. entre 6 et 16, 16%, c'est le fun c'est le fun là. tu sais euh, tu dois de l'argent sur ta Mastercard là tu t'en pas à peu près euh, mais ici là, euh, 9% CBD c'est léger c'est léger tu sais Très bon, Jean. Très bon. Pour les terpènes, on parle là, de bêta-pinène. C'est la première fois que je vois ça ici. Là. P, la lettre P, trait d'union, simène. P, simène. bêta caryophyllène Linalol. Linalole-alpha-humulène. Vraiment, euh, l'Ontario Cannabis Store, plus précis dans les terpènes, euh, plus détaillé, euh, plusieurs noms composés. 4 des 5 terpènes à l'Ontario Cannabis Store, là, pour le Mango 4 quatre des terpènes, c'est des noms composés. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un Sativa dominant, donc à 5,5%, 5, 5%, là. Euh, Je ne penserais pas que ce soit le plus gros Sativa là, euh, de l'Ontario Cannabis Store. Mais quand même. C'est pas mal ça qu'ils disent là, euh, pour euh, le Mango A's. Alright, les boys. 35 et 65. Euh, taxe incluse quand on achète sur le site de l'Ontario, malheureusement on ne peut pas acheter sur le site de l'Ontario si on vit au Québec, euh, c'est pas possible de se faire livrer du cannabis au Québec, la seule façon c'est la SQDC, la Société Québécoise du Cannabis. Moi, habituellement, quand je prends euh, du CBD, euh, c'est pour me libérer l'esprit et euh, m'aider dormi à dormir. Euh, ici, on dit un Siva. Je pensais même pas qu'il... C'est à cause du 5.5 de THC, mais euh, j'avais jamais pensé associer un CBD avec Sativa. Dans ma tête, c'est comme... CBD, c'était comme un Indica automatique. Mais non, non... Euh, tu peux avoir l'esprit libre, puis prendre un sativa, c'est très, très, très logique, euh, très, très, très logique. Quelqu'un qui a des problèmes d'anxiété mineurs tu prends un CBD sativa, ça t'oublie tes petits problèmes, puis sativa, ça t'endort pas, donc ça te fait avancer là, dans ta journée de congé, euh... Vous avez tout compris. Alright, merci à Jean, merci à tout le monde. Donnez-moi un pouce, s'il vous plaît. Ça m'encourage beaucoup. Et puis, euh, on, on se voit le 25 décembre dans un live. On va avoir beaucoup de plaisir. Et puis, on check ça aller. C'est Winman. À la prochaine.